Le compte lecteur, vous connaissez Véritable tableau de bord, il vous permet de vérifier vos emprunts, mais aussi d'accéder à d'autres fonctionnalités intéressantes. Dans cette première vidéo, nous allons voir ensemble comment faire vos prolongations, vos demandes de prénomades ou obtenir un quitus. Votre compte lecteur est accessible depuis Supernova, votre ONT ou comme ici, le site des bibliothèques de Rennes. Pour vous connecter, utilisez votre identifiant sésame. Pour les lecteurs extérieurs, ces codes vous ont été envoyés par mail lors de votre inscription. Une fois connecté, une interface pour interroger Supernova apparaît en haut et à gauche, un menu à onglet. Mon compte vous permet de voir tous vos emprunts en cours, leur date de retour et de les prolonger si besoin. C'est sur cette page d'accueil que s'affichera une suspension de prêt si vous avez rendu des documents en retard. Vous pouvez également vérifier vos demandes de réservation et de prénomades, ainsi que leur disponibilité. Vous pouvez consulter vos suggestions d'achat et la réponse de la bibliothèque. Dans l'onglet « Mes amendes », vous pourrez visualiser tous vos éventuels litiges avec les BU. Demander un quitus vous permet d'effectuer cette démarche à distance. Un quitus est nécessaire lorsque l'on quitte l'Université de Rennes pour s'inscrire dans un autre établissement. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment paramétrer votre compte, gérer vos listes et les partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, pensez à liker et partager ce tuto. Lien en description.